Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 263 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à Terra Lander. Terra Lander qui est un petit jeu, euh, en tout cas il me semble, euh, et qui est un jeu euh, qui est d'un style un peu inconnu, c'est une sorte de, de jeu d'action. Euh, de pas d'action mais euh, vous allez voir par vous-même. Voilà, c'est un, un petit jeu. Bon, on va y jouer. Allez, c'est parti. Et start, on contrôle un vaisseau donc avec euh, la manette. Ah, oh, trop bien. On peut aller de haut en bas. Et je sais pas quel est le but. Hein. Alors, j'ai l'air ai d'avoir de l'essence en bas à droite. Et... Maximum altitude, maximum altitude... Oh putain, d'accord, il y, y a une altitude maximum à avoir. Ok. Donc le but, c'est d'avancer. Non Ah non J'ai craché mon vaisseau. Ok, bah allez, on est reparti. Je me demande quel est le but de ce jeu. Pour l'instant. On va essayer d'atterrir, en tout cas, ça sera pas mal. Bien, Time bonus, no ennemi kill bonus, blablabla, bla bla bla. level de gravities normal. Oh la musique quoi. Je vous dis pas la musique. Mon dieu. Comment je fais pour qu'il ait des ennemis moi Time bonus, no enemy kill bonus. Et je vois pas trop comment je peux killer qui, qui que ce soit. Y'a pas de. j'ai pas d'armes, j'ai pas l'impression en tout cas. Your understanding of physics is poor. Ok donc là je crois que mon personnage est mort. Faire attention aux arbres. Je sais pas où c'est que je dois aller en fait. En fait, j'ai l'impression de tourner en rond. Ok. Euh, et ben, je sais pas ce que je dois faire. Est-ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a une logique? Adopté, est-ce que je peux le retirer comme ça dessus? Je sais pas du tout. J'imagine qu'il faut que j'appuie sur la manette là. Qui est là. Qui est quelque part par là, par là pas là pas là. Qui est là. Mais je sais pas comment faire. Bah je connais pas les, je connais pas les. Bon on va tester les touches parce que là il y, y a une connerie. Je peux pas tirer. En fait le problème c'est que je peux pas tirer mais je sais pas comment faire pour... C'est bien, c'est bien marrant ce jeu mais je sais pas comment faire. Bah, je crois bien que je vais aller chercher hein, sur internet. <rire> je suis désolé. Hein, parce que là, du coup, j'ai l'air d'un peu d'un handicapé Alors. Euh... Terra. Lander. Euh, Fire. Non. TerraLander contrôle. Ok, je tombe sur des pièces de je sais pas quoi. Et eh bah ben, c'est bien. <rire> voilà, voilà. TerraLander sur Steam. Et eh bah ben, c'est bien. Et eh bah ben, c'est bien, c'est bien. <rire> je sais pas comment on y joue. <rire> J'ai appuyé sur toutes les touches possibles je crois. Hein. J'ai appuyé sur toutes les touches possibles. Et que le compte... Oh ouais, comment j'ai trouvé J'ai trouvé les gens, j'ai trouvé. C'est trop trop bien. C'est trop trop bien, c'est trop trop bien. Ouh, j'ai trouvé comment on joue, je suis content. Time bonus, no enemy kill bonus. Allez c'est parti, gravity is normal. Allez cette fois-ci on a compris comment jouer, ça va être plus sympa. Ok d'accord, il faut juste que pas que je meure comme une grosse merde, c'est tout. Oh ta mère Fuel Ah, c'était du fuel les trucs là Je crois qu'il a il m'a dit fuel destroy, j'ai pas j'ai pas bien lu. Euh, j'ai pas compris ce qu'il fallait que j'aille. J'ai pas dû voir la piste d'atterrissage qui devait être plus bas. Ouais voilà c'est ça. Elle est plus bas, elle est plus bas Ok, on peut y aller, on peut on peut aller rapidement dessus. Allez c'est parti. Tranquille les ennemis, tranquille, tranquille tranquille tranquille et eh ben elle est trop bien ce jeu quand on a compris comment il fallait tirer est ce que vous avez des oh putain de ta mère ta mère ta mère ta mère ta mère ta mère la planète ouais, c'est pas facile Il y a une limite maximum de 1. Allez, on va y aller tout doucement. On peut pas passer par en bas parce qu'il y a des arbres. Ah, mais si je peux détruire les arbres. Putain, je te détruis la forêt, mon gars. L'écologie, c'est pas pour moi. Ok, on recommence, on recommence, on recommence. Allez on va aller détruire les arbres parce qu'il faut absolument que je touche les arbres. Ar ok over. game over. Merde. Oh, merde. Sylvanus. Euh. Voilà le meilleur score. Allez, on va savoir faire deux, trois parties. C'est trop classe, mais je peux faire un meilleur score maintenant. J'ai compris comment jouer de la merde. Est-ce qu'on peut arriver vite sur le plateau Non, il faut pas arriver vite sur le plateau. Pas du tout la musique qui est actuellement. Yo yo yo yo yo, non, oh. Allez on est parti non, à la tête tad... Ah bah tu veux. Quand tu veux hein Alors mon high score bon c'est toujours le même Par contre mon score actuel je suis à 2900. Ce qui est plutôt pas mal aussi quand même. Oh ta mère ta mère ta mère ta mère. Oh là, là. Mais je sais pas à quoi ça sert de détruire le, le fuel là. ça me, Je le... sais pas si ça m'en récupère. Ah oui ça me met du fuel dans le réservoir. En plus là je perds pas trop, je perds pas de vie donc ça c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est quoi le foie d'eau là C'est c'est par rapport à quoi que j'ai un foie d'eau Oh putain Oh putain Putain Putain Putain C'est tendu là dedans. Ouh, c'est tendu, ouh, c'est tendu, ouh, c'est tendu. Ça pue, ça pue l'ennemi, ça pue le truc. Là, j'ai pas envie de perdre maintenant. Ce serait dommage. Mmh. Pas tous mes ennemis ont été détruits. Oh putain, il y en a partout par contre. On est passé d'un niveau qui était plutôt simple à des niveaux hardcore, quand même. Ouh, je me suis fait détruire. Il suffit d'une balle pour se faire détruire et j'aurais pas dû insister. J'aurais dû juste. Oh putain, allez, c'est parti. On va, on, va, on va se le faire ce niveau. On va se le faire. On va se le faire, on va se le... je vous jure qu'on va se le faire. Même si c'est le dernier niveau que je dois faire. Ce sera le sa putain de tarasse. La gravité, la gravité. La gravité, c'est pas mon en... ami. J'aimais la musique, ça, sans déconner, je l'aime bien. Ah, ta mère Non Non Mais non Non, c'est pas possible, ça. Allez, on va y aller tout doucement. Il ne faut pas toucher le moindre, le moindre pixel de bord. Allez on va, on va, on va, on on va, essayer de papier, on va, de papier, on va, on va, on va, Ouh c'est tendu, c'est tendu, c'est tendu. Là je fais du score, là je fais du score, là je fais du score. La prochaine fois que je meurs on arrêtera mais là je fais du score et ça c'est bien ça. Ah je me suis fait des morts. Il faut compter sur les rebonds. Allez. On s'en fait un petit dernier. De toute façon, je vais pas tarder à avoir perdu toutes mes vies, je crois, je sais pas combien j'en ai. Oh putain, là c'est tendu, là c'est tendu dans ce trou là. Ça va être tendu, ça va être tendu, ça va être tendu. Allez, je me suis fait démonter. Il me reste, je sais pas combien de vie. Allez, on va descendre directement. On va essayer au moins de passer ça. Et il y a des gens qui me harcèlent sur Facebook. Et je me suis fait démonter. Game over. Et voilà. Alors, bah je remets mon petit gynon quand même. C'est. Venus, c'est moi. Ouh, 15 000, je pense que c'est loin des scores que vous pourrez faire euh, quand, vous jouerez, euh, quand vous jouerez tous à ce jeu. Parce que je vous aurais tous converti à jouer à ce jeu. Il est tout bête euh... Alors je sais pas si on peut choisir le mode Furt... Für... and Kit. Je sais pas du tout. Ah oui d'accord, ça c'est le dernier que j'ai fait. Il me renvoie sur le dernier, C'est pas ça démarre pas au début. Ok, bon bah c'est bon à savoir. Euh, je vous dis que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer. si vous l'avez pas aimé, n'hésitez pas à ne pas aimer, en tous les cas mettez un commentaire, abonnez-vous, euh, partagez si vous avez envie de partager, mais partagez-le, c'est bien sur Facebook, sur Twitter, sur ce que vous voulez, vous pouvez le partager pour que, pour que les gens puissent le voir, et puis, euh, et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, c'est Joanne, salut